en train de faire le tri dans tes compétences, dans ce que dans ce que tu admets de toi, dans ce qui est vraiment toi et dans ce qui n'est plus toi maintenant. Tu t'aperçois que la vie n'est pas un jeu vidéo, la vie n'est pas une ligne de code, la vie n'est pas une application où tu appuies sur l'application Uber et en 10 minutes tu la pizza qui arrive chez toi. Tu t'aperçois qu'il y a un temps. Donc tu es clairement redescendu du mental pour accepter l'humain que tu es, pour accepter qui tu es en tant qu'être humain. Ok. Ce qui est prioritaire que je te dise, c'est que tu as du courage. Tu as du courage d'aller fouiller en toi. Tu as du courage de t'apercevoir que tu as des difficultés. Tu as du courage d'admettre ta défaite. Parce que c'est ça qui crée ton chemin. Il y a une force, derrière ce que tu me racontes, il y a une énergie, une force, une vibration qui te pousse à ça. Cette force, tu peux l'appeler, puissance, tu peux, tu peux l'appeler, pardon, puissance créatrice, créatrice, force, peu importe. Elle est là. Et c'est en lien direct avec ta famille, c'est en lien direct avec toi et ton, ton intégration dans le groupe. Voilà ce que ton expérience... Est-ce que ta structure derrière l'expérience me raconte Tu as besoin de découvrir le monde, voilà ton besoin. Et c'est comme si tu étais en train de fabriquer plusieurs objets devant toi, une chaise, un couteau, un tablier, et tu devais acquérir plein de compétences à la fois pour pouvoir... pour pouvoir... Faire en sorte que ces objets soient, soient des projets, soient, des, soient, soient finis. Alors, euh, un truc de prioritaire. Ah oui, voilà. Ta difficulté à finir les choses. Euh... Derrière, ça me renvoie je suis nul. Derrière, ça me renvoie à ta nudité. Ou en tout cas au scénario que tu te crées en te faisant croire que tu es nul. C'est comme si tu avais intégré tout au au long de ces années que tu étais quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, que tu étais quelqu'un qui ne pouvait pas, que tu étais un verre à moitié vide, que tu n'étais pas humain, que c'était toi le verre à moitié vide, qu'il manquait toujours quelque chose de toi. Ça, ça me renvoie à ta structure familiale, à comment l'éducation t'a été transmise et comment toi tu l'as pris. Et par contre, ce qui est très utile de dire, c'est que on ne choisit pas ses parents, mais tu choisis maintenant la manière dont tu vas revoir ton éducation. Tu peux... Ah oui, c'est ça que tu veux aller chercher. Tu veux aller chercher le côté rebelle. Voilà ta priorité et voilà ton... Non, pas ta priorité, voilà ta ressource que tu veux absolument aller chercher, mais que tu n'oses pas aller chercher. C'est le côté rebelle. C'est le côté je m'en fous de ce que vous dites, je m'en fous de ce que vous faites, je m'en fous de vos règles, ce sont les miennes qui prévaut. Et es en train... En fait, faut que j'arrête de dire en fait, déjà. <rire> faut que je lui dise parce que ça va me prendre la tête. Tu as besoin d'aller chercher cette puissance du je m'en foutiste. Cette puissance du je m'en foutiste. Qui ne regarde que son nombril. Et dans ton cas, c'est bien. Tu te mets à écouter les autres et donc à écouter leurs règles, que ce soit amicales, familiales ou dans ton couple, parce que tu as peur d'aller voir les tiennes, tu as peur, Il ça résonne peur d'aller voir les miennes, ça résonne peur de faire en sorte de créer quelque chose et que cette chose soit encore merdique. Tu t'aperçois que t'es pas juste une tête qui, euh, qui, qui tape sur un clavier, qui appuie sur « Enter euh, », qui fait des transactions, ceci, cela, qui est un rouage de l'entreprise. Tu es en train de découvrir toute la subtilité de l'être humain que tu es, avec ton émotionnel, avec tes envies, tes désirs. Et ça, c'est prioritaire pour toi. C'est vraiment ça qui est central dans ta dans ton expérience de maintenant. Tu as des projets Fais-les. Mets-les en place. Regarde ce que ça donne. Regarde comment ça te transforme. Et à partir de qui tu es, tu recrées de nouveaux projets. Voilà un peu comment... Voilà un peu ce que l'énergie qui est en toile de fond est en train de te... ce vers quoi elle va te mener, c'est ça en tout cas ce que tu es en train de, en train de vivre, derrière ce que tu me racontes dans ce mail-là, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour le groupe Alors, le groupe, on est où Là-dedans, on est dans... Alors, ça me renvoie le côté... la notion du patriarcat. Matriarcat que nous sommes nous-mêmes notre père et notre mère. On ne peut pas faire autrement. Sinon, on ne pourrait pas gérer nos vies. On ne pourrait pas créer des choix, nous mettre sur un chemin, décider d'aller manger, euh, d'aller faire de la cuisine avec de bons légumes, ou alors d'aller au quick. Au et à ce côté, alors le groupe résonne comment par rapport à cette thématique du matriarcat-patriarcat, donc devenir mon propre père et ma propre mère c'est difficile parce que c'est nécessite d'aller se confronter à d'autres pères et à d'autres mères, à des adultes qui sont aussi responsables. Donc, la, la notion que l'on ne veut pas voir ou que l'on se cache pour ne pas aller la travailler et, et ne pas aller voir qui l'on est, c'est comment je m'inclus dans le groupe Comment est-ce que je deal avec les autres pour pouvoir créer ma réalité est-ce que je m'impose ou est-ce que je me laisse imposer par les autres Est-ce que je suis le négociateur Est-ce que je suis la victime qui suit les autres Est-ce que je suis le bourreau Est-ce que je suis le sauveur Est-ce que je suis celui qui est neutre Et il y a toute une palette de tendances au niveau euh, archétypal, j'ai envie de dire, au niveau de. de au niveau caractère, j'ai envie de dire, au niveau attitude. font que l'on s'intègre plus ou moins dans le groupe le groupe de ce soir clairement ce que ça vibre derrière ce qu'on veut pas vraiment être dans le groupe on est un peu des indépendants on est des gens qui réussissent par eux-mêmes on veut être sûr que notre réussite on ne la doit qu'à nous-mêmes et en même temps bah c'est bien parce que ça on en veut et simultanément on se ment à nous-mêmes comme je vous le disais tout à l'heure, on est interdépendant. S'il y a un mot ce soir à, à retenir, c'est l'interdépendance. On peut être dans le groupe et être soi-même en même temps. Et qu'est-ce qui nous freine là-dedans C'est on ne veut pas prendre les rênes. Pourquoi Parce que c'est tyrannique. Celui qui prend les rênes, celle qui prend les rênes, les rênes c'est forcément un, un tyran. C'est forcément un despote. Et c'est pour ça qu'on se loupe soi-même. C'est pour ça qu'on ne se reconnaît pas soi-même. Alors, ouais. La thématique du live de ce soir, elle est très simple. C'est le pouvoir. Le pouvoir, créer mes règles, l'interdépendance et ma capacité à acter dans ma vie. À partir des règles qui sont faites pour moi, et que je sens vrai même en étant au sein d'une altérité, au sein d'une diversité. Parce que c'est ça qui est aussi super important. En fait, je n'avais pas vraiment fini la question visiblement. Ce côté interdépendance, ça signifie accepter pleinement l'altérité de l'autre. Accepter pleinement que dans un groupe, dans une colloque, dans une famille, dans un couple, dans une ville, dans un village, dans une nation, au sein de cette planète Terre qui nous a vu naître, ce n'est pas parce que la personne dit violet et que moi je dis rouge que l'on est incompatible et que l'on ne peut, peut pas créer quelque chose de stable, d'harmonieux. Pourquoi Parce que l'harmonie est à l'intérieur. L'harmonie, c'est se sentir bien avec ses choix. Pas essayer absolument de faire coïncider mes choix avec ceux des autres. Si dans une copropriété ou dans un hameau qui va se construire en mode habitat, en mode, en mode habitat alternatif, la moitié des gens veulent construire en torchis et l'autre moitié veut construire en, en bois, vouloir absolument un consensus où tout le monde se met d'accord et tout le monde construit en bois ou tout le monde construit en torchis est utopique. Et de l'ordre d'un niveau de conscience qui est encore enfantin. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que vous pouvez être vous-même, même en face de quelqu'un qui est totalement différent. Vous pouvez évoluer spirituellement, même en étant en face d'un clochard, même en étant en face de quelqu'un qui est bouché. Peu importe. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas co-créer la scène et que vous co-créez. De toute manière, vous co-créez la scène avec lui quoi qu'il arrive. Et vous vous accordez automatiquement. Comment en, simple, en jouant simplement de votre note, en jouant simplement qui vous êtes réellement sur l'instant, avec vos discordes, avec vos disharmonies, avec vos harmonies. Voilà ce que ça veut dire.